Euh, ouais Vincent, c'était pour parler avec toi de la voiture partagée, euh, c'était pour voir euh, un peu comment ça avait démarré, moi je suis venu un peu après. Est-ce que tu te souviens comment ça a fonctionné et comment c'est venu cette idée, surtout pourquoi et dans quelles circonstances euh, Je me rappelle plus trop mais je crois que c'était euh, Julie Hébert qui était tombée en panne de voiture. Et donc euh, un jour je suis arrivé au bureau et je lui ai passé euh, un double de la Saxo, c'est une voiture qu'on m'a prêtée. Et que j'utilise pas beaucoup parce que souvent je peux aller au bureau euh, en vélo ou à pied. Et du coup, bah voilà. ça, ça a commencé comme ça. Après ça a suivi avec vous, pareil, la Panda qui a lâché. Euh, Aude, elle n'était pas fan de la 306 <rire> à l'époque. Et, euh, et du coup, enfin voilà, j'ai passé un double des clés aussi. Et donc on a commencé à remplir le, un petit cahier en notant les kilomètres. On rentre tout ça dans un tableur. Et, c'est vrai qu'on est tous un peu au même endroit. On travaille presque tous sur place, donc c'est vrai qu'on se, se, se voit facilement pour, pour, pour en parler et pour s'échanger les trucs. C'est vrai qu'on c'est assez rapide. En fait, les be nos besoins ils sont assez limités. En fait. C'est vrai que je me rends compte qu'on n'est pas trop à, à devoir, par, on ne part jamais à Montpellier à machin toute une journée. Et en fait, on peut même dans la même journée, on peut se, on peut se prêter à la voiture plusieurs fois. C'est pas, pas un souci. Ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est aussi euh, le fait de partager la voiture. Du coup, on s'en sert moins euh, parce que les autres en ont besoin. Et ils ont et que nous, des fois, on réfléchit, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Et euh, Du coup, je profite pour aller au, au bureau en vélo ou à pied. Et ça me fait un bien fou parce que bon, le trajet, ça met 10 minutes à pied. Hein. Ce n'est pas, pas énorme. On note juste les kilomètres qu'on fait, euh, l'essence les, qu'on met dedans, euh, un petit peu la date si on a le temps. Donc on, on met à zéro le compteur, c'est tout C'est tout ce qu'il y a à faire, hein, remplir le carnet et puis à la fin, on remplit le tableur. On sait qu'on a un coût à peu près de 13 centimes d'euros le kilomètre. Ce qui est bien, c'est qu'on sait rarement, en fait, combien coûte une voiture euh, au kilomètre. Enfin, notre voiture, on ne sait jamais. quoi. On, on additionne jamais tous les frais qu'il y a d'achat, de, d'entretien, de, d'essence. Donc là, c'est très bien. On rentabilise la voiture, l'assurance de la voiture, euh, le, les contrôles techniques, euh, des coûts euh, voilà, qui sont réguliers sur les voitures et que euh, si on est tout seul, à... donc on, est, on partage ça à plusieurs. La voiture, elle est mieux utilisée. Et puis, ça évite surtout l'achat d'une deuxième voiture quoi, pour le, les couples. Quoi. Mais Je me rappelais plus par rapport au garage, quand on amène la voiture. Quand on amène la voiture au garage, est-ce que c'est est, l'un de nous qui paye Ensuite, on met le prix de, de, de réparation et ensuite, on se le repartage après. En fait, on remet dans le tableur, on se ouais, le recalcule. C'est ça. Mmh, ça. Et après, on se fait des transferts d'argent. Il n'y a, a jamais eu de problème d'argent ou d'entretien de la voiture. Quoi. Elle est même mieux entretenue, à la limite, que nos voitures personnelles. Ouais. Par exemple, je ne fume, fume pas dans la voiture partagée, alors que je fume dans ma voiture. Et ça, c'est. on pense aux autres, mais c'est vrai. vrai. Mais c'est rigolo. Ouais. Ouais, après, ça marche bien, parce qu'on a tous confiance, on se connaît tous, on roule pas comme des, des tarés. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu une, un excès de vitesse fait par la voiture ouais. partagée et Aude. <rire> c'est ouais, vrai, excellent, c'est vrai. Ah, euh, ouais. Du coup, bah, on, soit le, on soit la vie par la poste et puis on met, on met que c'était une autre personne qui conduisait la voiture. Mmh. Donc, l'assurance, on a décidé d'être solidaire. C'est-à-dire, s'il y en a un qui a un accident, bah, le, le coût de l'assurance est partagé par tout le monde. Il y aurait le rachat d'une voiture aussi en commun, certainement, à faire. Quoi. Ouais. Et voilà. Du coup, on partagerait tout ce, ce coût-là. Ça, on, a, on a fait une réunion une fois, <rire> on n'a pas fait trop de réunions ouais, sur ouais, cette ouais. voiture partagée, c'est cool. <rire> on, a fait une ré... on a dû faire deux réunions euh, en... depuis 2011, donc euh, ouais. trois ans. Quoi. On s'était dit que c'était possible de partager plein de choses, parce qu'on utilise des fois des choses deux fois dans l'année, et en fait on ne sort pas de tout, mais c'était plus la question de l'argent. Ouais. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent très souvent la voiture partagée, donc euh, fréquemment. Et donc on... Mais aussi, il, y a, il y a le cas aussi, il y a des gens qui ont besoin une fois dans l'année, si vraiment ils sont en panne ou ils ont un besoin urgent. Ils savent qu'il y a cette voiture partagée, et ils nous contactent pour savoir si, si c'est dispo et après on se met en contact pour savoir s'ils peuvent l'utiliser à tel moment. Mais c'est assez simple. Bon, c'est vrai que dans les villages on a tendance à parfois euh, s'entraider un peu pas mal, de manière assez simple. Enfin, je sais pas est... Ouais, On est souvent gêné de demander une voiture à quelqu'un quand on est en rade. Et là, comme ils savent que c'est une voiture partagée et, euh, et qui a le, le, coût, le coût global et est partagé, euh, du coup, ils n'ont aucun souci à la demander, et à l'emprunter. Oui. Et nous, c'est pareil, on n'a aucun souci à la prêter. Quoi. Oui.